On commence à avoir de plus en plus peur des forces de l'ordre, de les prendre en photo, de se retrouver à côté d'eux lors des manifs. Cette loi entrave notre métier. Depuis les Gilets jaunes, le SNJ a recensé plus de 200 journalistes qui ont été entravés dans le cadre de l'exercice de leur mission d'informer la population. Je rappelle que la liberté de la presse est essentielle en démocratie et que si la liberté de la presse est attaquée, toutes les autres libertés vont tomber. Il y a une proposition de loi qu'on appelle la proposition de loi sécurité globale qui vise à entraver la liberté d'informer d'être informé en France. Le fameux article 24 qui a été extrêmement décrié, il y aurait une possibilité des forces de l'ordre d'empêcher le journaliste de filmer et donc d'empêcher le journaliste de travailler et de relayer les informations, notamment la question des violences policières. L'article 22 met en place les drones et donc il y a une intention généralisée de surveillance globale de la population, et notamment, sur les drones, une volonté de fichage de reconnaissance faciale dans le cadre des manifestations. L'État, le gouvernement, les parlementaires légifèrent sur une proposition de loi plein confinement, pendant une crise sanitaire sans précédent. L'urgence, elle devrait être économique et sociale. Et là, l'urgence, dans ce coup, elle est sécuritaire. On est dans une politique cohérente d'attaque des libertés individuelles et collectives. Clairement, on a entre la loi sécurité globale, les décrets de fichage, la loi dite séparatisme, c'est une loi qui, sous couvert de lutter contre le terrorisme et contre l'islamisme radical, euh, en réalité de stigmatiser euh, les personnes euh, musulmanes ou assimilées comme telles. C'est un cheval de Troie, euh, qui s'attaquent aujourd'hui à cette partie de la population. Mais en réalité, euh, cette loi euh, dite séparatisme, en fait, elle s'attaque à la liberté d'association, puisqu'elles peuvent être dissoutes uniquement par rapport à leur projet, euh, leur projet euh, qui ne serait pas suffisamment républicain euh, d'après euh, la loi. C'est le but évidemment aussi des décrets de fichage qui ont été adoptés euh, au mois de décembre, qui ajoutent l'appartenance syndicale, les opinions politiques et même l'état de santé dans la possibilité de fichage euh, par la police. Donc on voit bien euh, qu'on est dans la criminalisation du mouvement social des militants, des militantes, syndicaux, politiques, euh, avec l'intention de brider euh, les contre-pouvoirs, d'empêcher la mobilisation, euh, de faire peur. Les licenciements se multiplient de plus en plus. C'est normal qu'on soit dans la rue pour défendre ça. Et que fait l'État Il met des lois liberticides. Il nous empêche de manifester. On a dû multiplier les attestations pour avoir le droit de venir. On a encore appris la semaine dernière 2300 licenciements chez Michelin. Scania à Angers va supprimer 10% de ses effectifs. On ne peut plus se taire. On continuera la lutte et on ne va pas s'arrêter. Ils anticipent euh, les mobilisations sociales à venir. La réalité, c'est que le seul moyen de s'en sortir, c'est de remettre des moyens dans les services publics, euh, de euh, lutter contre la précarité, euh, de réduire le temps de travail pour que tout le monde puisse travailler, de régulariser l'ensemble des sans-papiers, de transformer euh, la société, euh, de euh, que les travailleurs et les travailleuses puissent reprendre en main euh, leur outil de travail, leurs euh, leur conditions de travail, et que euh, on puisse enfin euh, avoir une société euh, plus horizontale et, euh, euh, et avec euh, une réelle égalité des droits. Ils sont autoritaires. Ils sont sécuritaires. Nous sommes solidaires. Plus d'infos sur solidaire.org.